A chaque rentrée, il est facile de se perdre dans les propositions d'assurance. Sont-elles suffisantes Font-elles doublons Il est vrai que les occasions pour un enfant d'être impliqué dans les accidents de la vie courante ne manquent pas. À l'école, à la maison, sur le trajet pour aller à l'école ou en vacances. Les enfants de moins de 15 ans ont d'ailleurs deux fois plus de risques d'en être victimes que les adultes. Comme de nombreux parents, vous vous interrogez peut-être sur les assurances à souscrire pour bien protéger votre enfant. Je suis Claudia, directrice d'agence chez Société Générale, et je suis là pour répondre à vos questions. Quelles assurances choisir pour bien couvrir mon enfant Premièrement, par le biais d'une garantie accident corporel, Elle va le couvrir contre les dommages corporels dont il pourrait être victime. Deuxièmement, par le biais d'une garantie responsabilité civile. Celle-ci va prémunir votre enfant contre les dommages corporels qu'il pourrait causer à un tiers. Par exemple, en jouant avec un camarade, votre enfant le pousse et celui-ci se casse une jambe. Mon assurance habitation est-elle suffisante pour bien protéger mon enfant Non, l'assurance habitation n'est pas suffisante pour bien protéger votre enfant. En effet, l'assurance habitation couvre la responsabilité civile de votre enfant. Elle garantit les conséquences financières des dommages corporels ou matériels que votre enfant pourrait causer à une autre personne mais elle ne garantit pas les dommages corporels que votre enfant pourrait subir. Elle suffit néanmoins à répondre à l'obligation d'assurance demandée par l'école. Les assurances accidents de la vie, via la garantie accident corporelle, viennent combler ce vide en protégeant votre enfant contre les préjudices corporels qu'il pourrait subir. Que ce soit à votre domicile, à l'école, dans ses loisirs ou encore dans la rue. Je vous recommande donc, si vous souhaitez bien protéger votre enfant, de souscrire une assurance accident de la vie. Quels sont les risques couverts par la garantie accident de la vie la garantie accident de la vie assure les risques suivants. Les accidents domestiques, ceux qui se produisent lors des activités de loisirs, comme le sport, également les voyages, y compris à l'étranger. Cette garantie est en réalité très large et peut couvrir des risques moins courants. Les accidents de la circulation, les accidents médicaux, les infractions, les agressions, les attentats ou les catastrophes naturelles. Que se passe-t-il si mon enfant fait une chute dans la rue si vous adhérez à l'assurance accident de la vie proposée par Société Générale, vous et vos proches êtes couverts par des garanties financières et d'assistance sur mesure. Donc, si votre enfant chute dans la rue, selon les dommages corporels qu'il subit, l'indemnisation peut comprendre le remboursement des frais médicaux en complément de votre système de santé, la possibilité de disposer d'un soutien scolaire à domicile ou à l'hôpital si votre enfant de moins de 15 ans ne peut plus se rendre en cours, ainsi qu'une assistance médicale au quotidien. L'assurance accident de la vie fait-elle double emploi avec une complémentaire santé Non, votre complémentaire santé permet uniquement le remboursement des frais médicaux engagés dans les limites prévues au contrat. L'assurance accident de la vie va, quant à elle, indemniser les préjudices corporels consécutifs à un accident de la vie. Quels sont les avantages de l'assurance accident de la vie proposée par Société Générale Si vous adhérez à l'assurance accident de la vie proposée par Société Générale, vous bénéficiez d'un contrat unique pour toute la famille, sans formalité médicale la prise en charge se fait dès l'accident, même sans invalidité. Et l'indemnisation peut atteindre 1 million d'euros en fonction de la formule d'assurance choisie et du niveau d'invalidité constaté. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette assurance et bénéficier de conseils sur la formule adaptée pour la protection de votre famille, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de votre conseiller. Est-ce que je peux résilier mon contrat d'assurance facilement Le contrat assurance des accidents de la vie proposé par Société Générale est d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Si vous souhaitez le résilier, vous pouvez faire votre demande au moins un mois avant l'échéance annuelle du contrat, par téléphone, par mail ou par courrier. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces informations vous seront utiles pour bien assurer vos enfants. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder d'autres sujets et répondre à d'autres questions.